Voilà de retour en Belgique après deux semaines incroyables au Rwanda. Nous sommes revenus changés de cette expérience. De nombreuses choses nous ont marqué. Un jour, nous sommes descendus dans la vallée et nous avons vu des gens faire leur lessive avec l'eau du puits dans des bassines. Chez nous, c'est impensable. Il suffit de mettre le linge dans la machine. Pendant deux semaines, on s'est lavé avec des cruches d'eau. Après ça, on fait forcément plus attention à sa consommation. Nous avons pu nous rendre compte à quel point cette ressource est importante alors qu'elle nous semble si simple à obtenir. Nous avons vu aussi le peu avec quoi les gens vivent. Du coup, gaspiller devient impensable. Les paysans que nous avons rencontrés produisent leur nourriture. Si la récolte est mauvaise, ils doivent se débrouiller sans argent. Ici, on achète dans des supermarchés de la nourriture qui vient de partout dans le monde sans réfléchir et on en gaspille une grosse partie. On a vu des familles entières habiter dans des maisons minuscules, mais ces gens sont déjà heureux d'avoir un toit. En revenant, on est forcément marqué par tout cela. Voir des gens dans la pauvreté avec un si grand sourire, ça ne s'oublie pas. Alors, on essaie de faire plus attention à ce qu'on consomme et à gaspiller moins. Parce que les gens là-bas ne se plaignent jamais alors qu'ici, on râle pour pas grand chose. C'est pourquoi on partage notre expérience pour conscientiser un maximum de gens.